Le Krogan a un nom, Urnot Frex, et je ne suis pas un varène enragé que vous pouvez siffler au moindre problème.